Je suis le docteur Jean-Jacques Chavagna, je suis psychiatre d'adultes, d'enfants et d'adolescents dans le service universitaire de, de psychiatrie. Je passe une partie de mon temps donc à faire de l'enseignement en simulation pour les, les étudiants en médecine et en devesse de psychiatrie. Je suis chargé de cours et euh, tout à fait passionné par la simulation depuis très longtemps, même avant que ça soit réellement euh, mis au programme et obligatoire pour les DOS de psychiatrie. Hein, puisque j'ai été amené à rencontrer euh, cette façon d'appréhender le savoir et de permettre à d'autres gens d'y accéder, à ce savoir-là et à ce savoir-faire et à ce savoir-être par l'intermédiaire de la prévention du suicide. Donc il y a une vingtaine d'années où nous avons commencé très tôt à mettre en place des jeux de rôle. Alors, pour l'instant on a fait une simulation par rapport à une crise suicidaire chez une patiente âgée c'est assez difficile de lâcher progressivement les informations comme les patients vont le faire euh, réellement euh, aux urgences, parce qu'en fait, ça, c'est une situation que j'ai déjà vécue plusieurs fois. Et c'est vrai que les patients ne veulent pas dire tout de suite les choses. Il faut donner les informations, être assez réaliste. On, on essaye de voir comment il peut envisager le suicide, et puis des, et comment il peut raisonner, et puis comment il va surtout euh, pas vouloir forcément dire à quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout. Euh, toutes ces informations qui sont quand même extrêmement personnelles. Alors nous c'était une deuxième simulation dans le cadre d'une crise suicidaire chez un patient euh, qui était hospitalisé dans le cadre d'un problème addictologique et, euh, et qui était en crise suicidaire qui venait donc dans un cadre des urgences et que moi j'accueillais en urgence dans ce contexte-là. Alors la difficulté c'est justement d'évaluer le risque suicidaire euh, et, euh, et bien sûr aussi l'entretien qui n'est pas toujours euh, évident, notamment là avec le patient euh, qui était très euh, réticent à, à l'entretien, qui verbalisait peu et qui, avec qui il fallait euh, poser les questions, il ne verbalisait pas spontanément, donc euh, l'exercice était difficile par rapport à ça. Nous ce qu'on cherche c'est le bien du patient et éviter qu'il passe à l'acte. Donc on lui propose de mettre en place une hospitalisation en soins libres si jamais ce n'est pas possible. On peut voir avec les enfants s'il y a un soutien familial qui est présent, s'ils peuvent se déplacer, être à la maison, à la limite, pour surveiller si, si vraiment euh, ça bloque. Mais on peut aussi hospitaliser les gens sous contrainte euh, si on estime que c'est nécessaire et si on estime qu'il qu y a besoin de ça pour protéger le patient. Bah, la simulation, non, c'est toujours intéressant, ça apportera toujours. Mais c'est vrai que si c'était fait avant le début de l'internat, pas forcément pour tout évidemment, mais pour certaines situations euh, qu'on va rencontrer euh, quotidiennement, ce serait plus intéressant de le faire juste avant de commencer les stages. Quoi. Parce que là, ça arrive tard, au final l'expérience, on l'a déjà gagné. Enfin, on apprend toujours, mais on a déjà fait un peu tout ça. Ça permet de voir euh, des situations qu'on n'a pas forcément et de, de voir ce qu'on peut dire et euh, penser à demander. Parce que des fois, face aux patients, on... On arrive au bout d'un moment, on se dit qu'est-ce que je lui pose comme question Et là, ça peut se dire, ah oui, il faudrait que je pense à faire ça. ça.. On a le classique, le motif d'entrée, les antécédents un peu structurés pour arriver à voir un peu. Et puis après, on rebondit sur ce que le patient peut nous dire aussi. En psychiatrie, on essaye de creuser certaines choses. Quand on voit que... Quand le patient nous dit je suis pas bien, on essaye de chercher qu'est-ce qui va pas euh, creuser un peu sur, par rapport à ce qu'il nous dit quoi. Pour savoir quoi lui proposer après en solution euh, pour qu'il aille mieux. On a les traitements médicamenteux, le fait de parler. Si On a tout ce qui est euh, les thérapies euh, différentes pour gérer euh, telle ou telle chose. Euh, bah, chez les enfants, c'est ce que je connais. Euh, on a beaucoup les médiations pour les, pour les aider à faire parler. Donc, on fait des jeux, on fait des, de la peinture. Euh, nous, on ne met pas de médicaments, spécialement aux enfants, qu'on soit adulte ou enfant, On ne dit pas forcément les choses aux gens qui sont autour de nous. Et donc, le fait d'avoir un endroit où on peut dire, où on ne se sent pas jugé, parce qu'avoir un espace de parole, déjà rien que ça, c'est assez important. Au début de ma carrière, on simulait le fait d'être de, euh, avec des patients, des vrais patients, mais on jouait les docteurs qu'on n'était pas, Voilà. mais avec nos maîtres nous enseignait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Ça c'était un peu le début de la simulation il y a voilà, 30 ou 40 ans. Et puis petit à petit on s'est aperçu que, aussi bien dans nos spécialités que dans les autres spécialités médicales ou chirurgicales, il, il fallait peut-être soi-même être, soi être euh, aussi, surtout en psychiatrie, à la place du patient. C'était aussi intéressant. Donc on a commencé à le faire progressivement petit à petit, et puis, de plus en plus, je vous dis, notamment euh, pour tout ce qui est la prévention du suicide en particulier. Où, où là, il y a eu depuis une vingtaine d'années euh, toute une action euh, en France hein, de prévention du suicide en utilisant ces jeux de rôle, c'est-à-dire la simulation, qui aide beaucoup, en particulier les gens qui ne sont pas spécialistes, à comprendre un petit peu ce qui se passe et comment eux peuvent agir avec des personnes qui sont en difficulté et à potentiel de risque suicidaire.